Ces temps-ci, les sujets de vidéo s'imposent de même, au premier rang de leurs sources, la situation critique des banques dans l'Union européenne. Bonjour, c'est Pierre Maumont, content de partager avec vous une nouvelle vidéo sur les développements de la crise bancaire en cours. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, d'abord soyez les bienvenus, et afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire sur ce sujet, et de manière plus générale sur ceux, du patrimoine de la finance et de l'économie et eh bien c'est simple il suffit de vous abonner pour ça en cliquant sur l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran ou en cliquant sur le plus PLUS majuscule en dessous de la vidéo pour faire apparaître le menu déroulant au centre duquel vous trouverez un lien pour vous abonner directement je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà parlé de Jean-Pierre Chevalier, cet ancien prof d'économie en l'occurrence spécialisé dans, dans l'analyse de, la, de la finance bancaire qui œuvrait à l'Université de Nice et qui tient aujourd'hui un blog fameux, en tout cas fameux chez les professionnels de, de, de, la, de la finance, euh, consacré à euh, bien analyser à longueur de temps les bilans des, des banques, grandes ou petites, de tous les pays de la planète, en tout cas de tous les grands pays. Je vous en ai parlé récemment, euh, il y a une ou deux vidéos de, de cela, pour attirer votre attention sur le fait que. L'analyse qu'il faisait de la situation des, des banques dans l'Union européenne, euh, qui selon lui euh, avait été sauvée au cours du printemps de cette année grâce à une injection de 1 milliards d'euros de la part de la Banque centrale auprès de, auprès de ces banques, coïncidait exactement avec l'analyse que j'avais produite personnellement, au moment où s'est produite cette injection, c'est-à-dire vers le, vers le mois, mois d'avril, euh, et je l'avais signalé dans une vidéo, ma propre analyse était que le montant de l'injection était de 2000 milliards, parce que je faisais ça à la louche, euh, et que c'est bien cela qui, à la fois, sauvait les, sauver les banques du, de l'Union européenne, donc le système bancaire de l'Union européenne, euh, et qui, en même temps, euh, dévoilait le poteau rose, à savoir que ces banques euh, étaient au bord de l'effondrement. Dans une nouvelle vidéo sur laquelle je suis tombé de manière fortuite euh, parce qu'elle m'a été présentée dans la colonne de droite des vidéos que je regardais sur euh, sur YouTube, euh, vidéo que je vous conseille, elle est très, elle est très intéressante, elle doit s'appeler euh, les conséquences du Covid sur les banques ou quelque chose comme ça, enfin je pense que si vous tapez Jean-Pierre Chevalier, novembre 2020, euh, vous trouverez euh, bah, la liste des vidéos récentes et vous trouverez celle-ci euh, qui à la fois est pédagogique euh, parce qu'elle elle rappelle des choses utiles sur le fonctionnement du bilan des banques, qui sert bien sûr de préambule à sa, à sa démonstration. Euh, vous n'apprendrez rien de plus que ce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, euh, sauf que euh, ça fait une révision pour ceux qui, qui ne se rappellent plus, ne se plus très bien. Et puis pour ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos, bien ça vous apprendrez beaucoup de choses. Ça vous donnera véritablement les clés pour comprendre ce qui se passe actuellement au niveau des banques de l'union européenne et pourquoi la situation est aussi grave alors dans cette nouvelle vidéo euh, jean-pierre chevalier au bout de à peu près à, à la moitié de la vidéo qui dure une douzaine de minutes pas plus pointe avec des chiffres extrêmement inquiétants qui n'est pas de lui mais qui sont des chiffres officiels euh, une un risque très important une très forte probabilité de faillite de la Société Générale dans le courant de l'année 2021. Quelle est son analyse Eh bien, dans un premier temps, il fait euh, l'exercice auquel je me suis livré euh, il, y a, il, y a quel, il y a quelques mois, c'est-à-dire qu'il nous présente euh, le bilan des banques et euh, nous signale que, en ce qui concerne la Société Générale, les fonds propres euh, sont de 43 ou de 45 milliards à l'heure actuelle. Enfin, c'est le chiffre que l'on avait en 2019. Ce sont les derniers chiffres connus. Donc la Société, euh, la société Générale euh, présente à son bilan des fonds propres qui sont de l'ordre de 43 milliards en 2019. C'est un chiffre que vous devez avoir en tête si vous aviez bien écouté certaines vidéos que j'ai faites sur le sujet, où je vous parlais notamment de ceux de la BNP qui sont de l'ordre de 80 milliards, et aussi bien pour l'une que pour l'autre, et comme la, la plupart des grandes banques françaises, et de l'Union Européenne, ce que j'appelle les grandes banques, encore une fois, ce sont, le, ce sont les banques, ce sont les, les banques dites universelles, c'est-à-dire qui font à la fois du prêt et euh, qui euh, spéculent en bourse. Euh, en face de cette euh, réserve réelle de, de solidité de la banque, donc qui sont ses fonds propres, qu'on appelle le courtier 1 dans le, dans le jargon bancaire, euh, il y a des prêts qui font des centaines et des centaines de milliards parce qu'il y a, de l'autre côté du bilan, donc au passif, euh, en plus des fonds propres, il y a des emprunts que la banque fait, puisque le rôle de la banque, le rôle d'une banque, c'est d'emprunter de l'argent euh, pour des durées euh, courtes, en tout cas à vue très souvent, euh, donc notamment euh, chez l'argent des déposants, et puis, puis d'autres sources de prêts, enfin de, de financement, et puis de convertir cet argent en prêt à long terme pour ses clients. Euh, alors ce qui est important, évidemment, c'est le ratio entre... Euh, ce qu'il y a euh, du côté du, du passif dans la partie emprunt comparé à la partie, euh, à la partie fonds propres donc euh, ce qui ne va pas dans les banques européennes et notamment dans une banque comme la Société Générale qui est plus ou moins un champion de la Deutsche Bank de, des mauvais ratios c'est que là où il faudrait un ratio de l'ordre de 10 c'est-à-dire que les emprunts le, le, au passif la, la partie emprunt souscrit par la banque donc c'est partie dette si vous voulez euh, et, au lieu d'être maximum 10 fois supérieur au fonds propre donc il faudrait qu'il y ait 400 milliards c'est beaucoup plus que cela euh, on a un ratio qui est de l'ordre de 20, 30, 40 bon, je ne me rappelle plus quel est le chiffre en société générale ça peut être 40 ou quelque chose comme ça euh, ce qui veut dire qu'elle prête autant de l'autre côté et on comprend que euh, en cas de problème sur ce qu'elle a prêté euh, en cas de perte sur ce qu'elle a prêté euh, eh bien, elle aura dû quelques difficultés à rembourser les dettes qu'elle a souscrites, euh, et son matelas de sécurité, c'est simplement, ce sont simplement ses fonds propres. Euh, alors, ce que euh, nous dit de, de nouveau Jean-Pierre Chevalier, son entreprise, à se classer en trois sortes, ce sont celles qui sont sûres, c'est-à-dire celles, enfin les dettes, pardon, les créances, hein, autant pour moi je parle des créances, euh, ce sont celles que l'entreprise est sûre de retrouver avec... Euh, euh, disons euh, 99 chances euh, chance sur 100. Euh, ensuite, euh, celles qui sont euh, ben, relativement incertaines, celles qui sont douteuses, euh, et puis euh, celles qui sont tellement douteuses qu'on peut les considérer comme perdues. Alors, à la, à la société générale, euh, la partie créance, dou créance douteuse, qu'on appelle euh, dans le jargon euh, de la finance internationale, donc qui sont des termes anglais, les non-performing perform... non loans, hein, donc les prénoms performants, euh, comme, comme, cela, comme cela est joliment dit, euh, ça représente à peu près 45 milliards, auxquels il faut ajouter euh, une masse euh, de l'ordre de 1% sur euh, ce qui a été prêté, donc à cette, à cette masse de, de non-performing loans, c'est-à-dire de créances douteuses, qui sont non pas de 45 milliards comme je vous le disais, mais de 50, de 50 milliards, euh, si on ajoute euh, les quelques milliards supplémentaires qui sont le, le, le taux de déchets statistique qu'il y a sur l'ensemble des prêts de, de la banque, on est à 55 milliards de risque de perte sur ces prêts, sur les prêts qu'elle a consentis pour la banque, ça c'était les chiffres de 2019 euh, 55 milliards d'un côté 45 milliards de l'autre au niveau du bilan alors c'est vrai que sur les 55 milliards de créances de test il n'y aura pas 55 milliards de pertes euh, mais ça peut tourner euh, sur des montants de plusieurs dizaines de milliards euh, donc, ce n'est donc pas brillant là où les choses deviennent beaucoup plus graves c'est avec la survenance du Covid et rappelez-vous ce que je vous avais dit il y a quelques mois, euh, sur euh, les risques qui pesaient sur le système bancaire européen. Je vous avais signalé euh, que euh, la, masse, la masse de prêts euh, aux entreprises consenties par le système bancaire était de 14 000 milliards, donc on est quelque, sur quelque chose qui est costaud. À 14 000 milliards, c'est euh, plus que le produit intérieur brut de l'ensemble des pays de l'Union européenne. 14 000 milliards que sur ces 14 000 milliards, il y avait évidemment, euh, pour faire ce que je viens de vous dire pour la société générale, qui s'applique à toutes les banques, il y avait évidemment un certain taux de, de créances douteuses, qu'ordinairement, Cordi euh, ces créances douteuses, euh, c'était quelques pourcents, Enfin, il y aurait quelques pourcents de pertes, comme d'habitude, euh, mais qu'avec le Covid, euh, on aurait beaucoup plus de créances douteuses qui serait réellement perdu. Et je vous avais comme ça indiqué au doigt mouillé, je vous avais dit, ben, prenons par exemple 10%, ce qui est beaucoup plus que d'habitude, mais ce qui n'est pas non plus un chiffre cataclysmique, mais ben, s'il y a 10% de créances douteuses qui sont perdues euh, au niveau du système bancaire européen, on sera à 1400 milliards, à 10% de 14 000. 1400 milliards, et eh bien figurez-vous que c'est pile poil les chiffres que reprend Jean-Pierre Chevalier, qui n'a pas sorti de son chapeau, euh, je pense qu'il a fait personnellement à peu près la même analyse, en l'occurrence, ce sont les chiffres qui sont fournis par la Banque Centrale Européenne. Donc ça veut dire que les autorités financières et bancaires de l'Union Européenne s'attendent en ce qu'en qu qu 2020, euh, les banques aient 1400 milliards de défauts sur leur créabilité. On s'est donc passé de, du régime qui en 2019 était de 500 milliards de, de défauts. Euh, donc on va dire quelle est la proportion habituelle, à 1 c'est-à-dire le triple. Si on applique ce ratio à la société générale, eh bien on voit que le, le taux de défaut, enfin la masse des défauts qu'il faut attendre pour la société générale en 2021 du fait du Covid, sauf amélioration formidable de la, cité, de la situation économique, euh, pour des raisons, euh, le vaccin qui serait, euh, qui aurait un effet immédiat, ce ne sera pas le cas, on le sait, euh, eh bien, le taux de défaut, enfin, la, la masse de défauts qu'il faut attendre pour la société générale en 2021, eh bien, ça sera donc le triple, donc à la louche, ça fera 150 milliards. Donc, un risque de perte de 150 milliards en face de capitaux propres qui sont toujours désespérément de 45 milliards, là, on a de très fortes chances que, on constate en cours d'exercice 2021 ou plus tard à la fin que les pertes réelles dépassent très largement les 45 milliards des capitaux propres et dans une entreprise, que ce soit une banque ou un magasin de chaussures. Quand euh, on a perdu plus d'argent qu'on a de capitaux propre, ça s'appelle ça s'appelle la faillite. À partir de cette euh, constatation, car pour l'instant ce n'est qu'une constatation, il n'y a aucune interprétation de la part de, de Jean-Pierre Chevalier, euh, Voilà, il met, il met en regard des chiffres qui sont des chiffres officiels et les conclusions s'imposent elles-mêmes. Alors, donc à partir de là, eh bien Jean-Pierre Chevalier nous dit, ben moi je ne sais plus ce qui va se passer, parce qu'effectivement là on entre dans la prospective, dans la divination, euh, il n'est pas connu comme étant... Comme étant un, euh, un messie, un oracle, euh, donc euh, il dit ben, « je ne sais pas ». Alors, euh, je ne sais pas, mais évidemment, euh, les solutions, il n'y a pas 50 000. Euh, c'est soit, euh, il nous parle de la situation, de ce qui s'est passé en Grèce et à Chypre, euh, je vous rappelle qu'en Grèce et à Chypre, en 2009-2011, c'est tout simplement l'application, avant que ça s'appelle comme ça, du bail buy in buy-in ». C'est-à-dire qu'on a pris l'argent des déposants pour fouer les banques qui étaient exanguées. Voilà. On en revient à ce fameux Bélin dont je vous parle déjà depuis euh, depuis au moins un an, hein, le Bélin qui est euh, qui fait partie d'un ensemble qui s'appelle la BRD. Euh, en face du risque de Bélin, on nous dit qu'il y a la garantie des dépôts bancaires à hauteur de 100 000 euros. Donc je vous expliquais et donc tout le monde a dû vous expliquer que ces 100 000 euros, il faudrait qu'il y ait infiniment plus d'argent qu'il y en a euh, dans les dans la dans la caisse de l'organisme de garantie euh, pour que pour que la garantie soit efficace. Euh, donc ben voilà, quoi, on s'achemine, on surtout quand on est client de la société générale, vers le risque de subir un bail-in. Maintenant, euh, ce n'est pas la première fois depuis quelque temps que, que des banques sont menacées de bail-in. pour ce que je vous disais en introduction, euh, la, situation serait, la, la situation serait la même pour quasiment toutes les banques, du système européen, s'il si n'avait pas eu, il y a six mois, l'injection de 1900 milliards. Euh, donc, euh, on voit bien que ce qui s'est passé il y a six mois, ça a été le renflouement du système par la Banque Centrale. Donc, on a créé 1900 milliards de fausses monnaies, donc de monnaies puites qui tombaient comme ça, pour sauver les banques. Euh, Est-ce que, de nouveau, dans le courant de l'année 2021, la Banque Centrale va pondre les milliards qu'il faut pour sauver la Société Générale, qui est le, le sujet de cette vidéo, ou en tout cas le centre de cette vidéo, et puis probablement beaucoup d'autres banques, car si la Société Générale fait partie quand même des, des animaux les plus malades dans la ferme euh, des banques européennes, il y en a d'autres qui sont très très mal, qu'on la Deutsche Bank, euh, et puis qu'on beaucoup d'autres qui sont peut-être moins mal, mais qui risquent fort de sombrer. Euh, avec la vague de, bah de, de crédits non remboursés, de défauts qu'elles auront sur leur crédit dans le cours de l'année 2021. Donc peut-être qu'on fera de nouveau euh, une, une injection massive de fausse monnaie. Ce n'est jamais certain à l'avant, ce genre de choses, car il faudra bien à un moment donné euh, qu'on arrête, parce qu'on ne peut pas indéfiniment injecter dans un système monétaire qui se chiffre en milliers de milliards, des milliers de milliards. Euh, je vous l'ai dit 100 fois, on détruit, la, on détruit la monnaie, beaucoup de gens l'ont compris. Non, je, je vois d'ailleurs que les, les, les PDF, les, euh, les ressources que je mets en libre accès sur, euh, dans mes vidéos ou sur, euh, sur mon blog euh, depuis quelques semaines ont connu un succès absolument phénoménal. Vous êtes plus de 1000 être passé en une quinzaine de jours sur le sur le formulaire de commande et vous êtes environ 500 à l'avoir effectivement commandé, c'est-à-dire à, à avoir inscrit votre email pour le recevoir. Euh, c'est énorme, c'est énorme. J'ai déjà eu d'autres PDF qui ont connu beaucoup de succès, mais euh, à ce niveau-là, euh, ça indique qu'il y a une prise de conscience massive dans une grande partie de la population de de l'acuité la, du risque qui pèse sur leurs dépôts en banque. Alors, comme ici possible, comme il est possible, Jean-Pierre Jean Chevalier, étant quelqu'un d'extrêmement de, connu et respecté, ne peut peut-être pas se permettre d'émettre des, des hypothèses qui seraient, qui seraient fausses, qui s'avéraient fausses, au moins certaines d'entre elles s'avéraient fausses. Euh, moi, je peux, me, je peux me le permettre de me tromper et j'accepte que euh, bah, que mon public soit conscient qu'il m'arrive de me tromper. Cela fait partie de l'honnêteté qu'il y, qu y a entre nous. Alors, je vais quand même émettre deux hypothèses. Euh, la première, c'est bah, le sauvetage dont, dont j'ai parlé, le, le sauvetage pur par la Banque Centrale. Donc, un nouveau TLTRO, hein, ce qui est la, la formule qui a été employée euh, il y a six mois pour, euh, pour sauver euh, le système bancaire européen. Bon, TL, TLTRO, ce sont de près de, de très long terme. Euh, de, de, de refinancement hein, ça s'appelle le, le, -E, le R dans le TLTRO ça veut dire refinancing euh, refinancement donc c'est un terme qui est tout à fait, euh, euh, tout à fait orthodoxe en matière bancaire hein. refinancement ça ne sent pas le souffre euh, sauf que le refinancing en l'occurrence est à des taux complètement ridicules et puis euh, vous remboursez quand vous pourrez rembourser donc on est plutôt sur du, sur du don déguisé donc on est là, on est dans des choses pas du tout orthodoxes donc c'est soit cette solution, soit le Dain, voilà, soit un mix des deux, c'est-à-dire on mettra, on fera mettre les clients euh, Oppo, euh, mais pas totalement, pour ne pas créer un euh, euh, mouvement de révolte. Euh, et puis il aurait sera complété par euh, la Banque Centrale sous forme de, T de, TLT de TLTRO par exemple, euh, partiellement de façon à, à limiter à cette fois l'injection de monnaie, c'est une solution. Euh, euh, donc ça ce serait, ça serait un mixte. Et puis on peut même imaginer que une fois que tout cela sera fait. Euh, eh bien, il euh, y a une nationalisation qui se produise euh, parce que personnellement je ne vois pas au nom de quoi on laisserait dans le secteur privé dans le domaine privé euh, autrement dit euh, au profit d'intérêts privés qui sont les, les actionnaires il n'y a pas que des petits actionnaires il y a aussi des gros euh, euh, une organisation un organisme aussi massif qu'une banque de la taille de la société générale euh, et dans laquelle c'est ce le public Public, c'est-à-dire les gens, euh, qui est obligé de payer. Euh, si cette entreprise ne peut plus fonctionner dans le contexte actuel, et j'en ai parlé dans une livre récente, eh bien, euh, il faut trouver autre chose. J'avais même imaginé comme solution, euh, vous en rappelez peut-être, que toutes ces banques euh, qui ne tiennent plus debout euh, dans le contexte des taux, des taux nuls et des taux négatifs, même, euh, deviennent purement et simplement des guichets de la Banque Centrale. Pourquoi pas alors, la conclusion, elle s'impose d'elle-même, c'est que l'année 2021 va être passionnante à suivre du point de vue bancaire, probablement euh, dramatique, parce qu'on assistera certainement euh, à, des, à des faillites. Euh, les, les banques qui ne sont pas systémiques seront peut-être sacrifiées, on les laissera mourir. Et puis, ce qui sera intéressant, est intéressant, c'est de voir comment on empêche, on empêche l'effondrement du système, parce que, si une banque comme la Société Générale se casse à figure, euh, c'est euh, l'effondrement du système bancaire européen et peut-être même mondial. Donc, la Société Générale, on ne la laissera pas mourir. Et la question, c'est avec l'argent de qui voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire eh bien, rien de plus que ce que je vous ai déjà signalé dans d'autres vidéos sur, euh, sur ce sujet, de manière, de manière plus large que le cas de la Société Générale. Euh, vous avez euh, des ressources en accès libre et gratuit euh, en dessous de cette vidéo et puis, puis d'autres vidéos qui ont précédé. Vous avez aussi accès à ces, à ces mêmes ressources euh, à partir de mon blog questionfinance.fr pour lequel, pour lequel vous avez un lien sous, sous la vidéo. Euh, vous avez également euh, ma formation sur l'or. Euh, formation sur l'or qui n'est pas directement euh, quelque chose en rapport immédiat avec la banque, mais bien évidemment euh, les la tempête bancaire qui pourrait se déclencher nécessitera des protections dont l'or est la protection ultime vous le savez que j'avais aussi une formation sur les comptes de à l'étranger cette formation j'ai fermé sa commercialisation notamment pour me consacrer à d'autres à d'autres formations et en particulier je vous annonce aujourd'hui que je, je m'attelle dès cette semaine enfin dès, dès lundi à la formation sur les euh, sur pourquoi et comment expatrier du patrimoine, son patrimoine, c'est-à-dire que là, j'irai plus loin que la seule solution des comptes de multidivises à l'étranger. Il y a également d'autres volets patrimoniaux et dans l'expatriation du patrimoine. Ça va être la formation que je vais sortir d'ici une quinzaine de jours. Euh, bon, je pense que là, on aura quelque chose de complet, l'or, les comptes multidivises à l'étranger et euh, le cadre général de l'expatriation du patrimoine. Donc voilà à mon niveau ce que je, ce que je peux produire comme, comme solution, comme piste pour euh, vous tenir prêt à ce qui va se passer. J'en ai terminé avec cette vidéo. Euh, bien entendu, si vous estimez le sujet intéressant, et personnellement je pense que le sujet est plus qu'intéressant, il est essentiel de eh lever le pouce. Lever le pouce afin que tout le monde sache euh, que cette vidéo euh, est source euh, de, de solutions possibles. Euh, commenter, comme, comme d'habitude, euh, le sujet mérite toujours d'être commenté, euh, partagez, inscrivez-vous sur, sur la chaîne si ce n'est encore fait, et puis euh, je vous dis à très bientôt.